C'est avant de voir évidemment la mise au coin parce que la ménade elle a rien et elle avait de figure contre elle. Pas au coin, point Bye. donc oh, oh. on pense qu'elle stun ou pas. Regardez la barre. Regardez la barre. Oh là là. Chibsy en train de faire transpirer chaque cela. Alors parfois il prend des rounds un peu sales mais tu vois quand Laura fait devant euh, oh, oh, derrière c'est oh, pas. Oh, c'est le Laura perfect peut-être avec la charge à fond. Sténage kick, avant gros point. Et voilà. Il a fait un comeback tout à l'heure, pas aussi énorme que la différence de vie qu'il y a là, mais on sait jamais. On voit que je jump qui recule, qui recule, qui recule, et c'est jumping media qui va Trigger, Finalement, c'est dommage en effet. C'est bien gardé. Counter hit, on va toucher, on va trouver la chop speed. On espère également manque de calar, enfin attention qui est disponible, et ça sera bien, bien, bien. bien. joué. Des positions, ouais, c'est le moyen de point conteste, hein, ce qui est vraiment un des pires parce que sur la chope arrière, le stun va monter très très vite. Takamura doit faire oh une bonne la lecture et il a re-essayé de lui manger avec arrière gros point. Et bien les claquer ici pour regagner un peu de distance, pour respirer un peu et trouver potentiellement une nouvelle ouverture. Ah, encore une fois, il est toujours avec ses gros.